Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 306 et qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de redonner vie à plusieurs marteaux. Allez c'est parti On commence donc avec deux vieux marteaux de l'armée française et une massette que le poteau Silouane m'a filée pour tenter de les restaurer. La première étape va être de virer les manches, ou bout de manche, des fers des marteaux et pour ça on va utiliser une scie, une perceuse et quelques forêts à droite à gauche. Dès que les fers sont libérés, j'utilise ma meuleuse sur batterie et un disque à lamelle pour enlever la plus grande partie de la rouille et crasse qui encombre les différents fers. Rien de bien difficile ici. Attention quand même, donc on porte gants, lunettes de protection et respirateurs pour protéger les yeux des particules de métal et ne pas inhaler des trucs bizarres. On s'attaque au deuxième fer de marteau de l'armée française de la même manière avec un résultat correct obtenu en quelques minutes avant de s'attaquer au gros morceaux, une massette de 1,25 kg qui est carrément cracra. Là aussi, un petit coup de disque à lamelle à la meuleuse nous permet de nous débarrasser du plus gros de la saleté et des points de rouille. On pourrait s'arrêter ici et se satisfaire de ce nettoyage grossier, mais non. Ici, dans cet épisode, je vais essayer d'aller un cran au-dessus, direction la ponceuse stationnaire. Une observation, même à l'œil nu, nous montre que les différentes faces des fers ne sont pas perpendiculaires. Donc je vais essayer de corriger ça en ponçant ça à la ponceuse stationnaire. Je monte une bande avec un grain 80 et utilise une face comme référence, avant de poncer doucement, en plongeant le fer régulièrement dans l'eau pour le garder froid et ne pas modifier sa trempe. C'est un travail long et chiant et surtout la ponce stationnaire n'est pas faite pour ce genre de travaux. Elle est plutôt destinée à du bois ou à des travaux superficiels sur du métal. Ici, je la mets à rude épreuve. Quand un des fers chauffe trop, je change et le laisse plonger plus longtemps dans l'eau froide, toujours dans le même but de ne pas perdre les qualités de la trempe des fers. Et ce qui devait arriver arriva, une vilaine fumée et odeur de plastique brûlé. L'accumulation de particules de métal et les étincelles ont fait fondre un cache en plastique qui a commencé à se consumer. Donc on démonte le tout, on enlève la partie qui pose problème, et on est reparti. La bande de grain 80 est adaptée, même si j'aurais préféré un grain plus agressif, et on voit des étincelles un peu partout. Donc ici aussi, lunettes de protection et respirateur obligatoire. Mon but ici est de retrouver des faces perpendiculaires les unes aux autres et planes. Après des années d'abus, il y a des crevasses et des micro-montagnes que j'attaque à la ponceuse stationnaire. Le travail n'est pas super passionnant et long, puisque ma ponceuse n'est pas adaptée au travail du métal. n'est pas assez rapide, ni puissante, mais c'est le principe, on s'adapte, on patiente et on persévère. Deuxième carter de la machine en plastique qui fond et commence à prendre feu, on enlève et c'est reparti pour une séance de ponçage. Il existe des outils adaptés pour faire ce genre de travaux et j'ai clairement dans l'idée de m'en fabriquer un dans un futur plus ou moins proche qui devrait rendre ce genre de travaux plus rapide et surtout plus facile. Après quelques heures de travail, je décide de me concentrer sur le fer de la massette et de garder les deux autres de fer pour de futurs épisodes. Petit à petit, les surfaces de la massette deviennent plus plats, plus lisses. On s'approche du résultat que je recherche. Et je change de méthode. Après la ponceuse stationnaire, on va finir ça à la main avec du papier de verre, un peu plus sportif, mais avec un résultat plus que correct. Et voilà, après une grosse demi-heure passée à poncer le fer de cette massette, j'aime bien le résultat, on va pouvoir passer à la fabrication du manche. Et là aussi je change de méthode, plutôt que de trouver un bois pas spécialement adapté dans ma pile de chute, j'ai choisi d'aller acheter un manche de pelle que je vais retailler à la forme voulue. Après l'avoir coupé à la bonne longueur, je commence à l'attaquer à la râpe, pour réduire le diamètre de deux faces. Je marque le futur emplacement du fer et je commence ici aussi à enlever de la matière avec ma râpe. J'en reparlerai dans une autre vidéo de cette râpe parce qu'elle est juste géniale. Elle avale du bois comme personne, et petit à petit, on se rapproche de la forme voulue. Je teste, je corrige, je reteste, je recorrige, et pour finaliser l'emplacement du fer, j'utilise ma scie japonaise et un ciseau à bois. ce que le fer rentre sans effort avant de m'attaquer à la forme du manche et ici je veux deux parties distinctes, une position proche du fer, la position précision, si on peut appeler ça comme ça, et la position puissance en fin de manche. Et pour former le manche, je vais utiliser une combinaison de rap et vastringues qui me permettent d'avoir contrôle et rapidité. Un petit ponçage avec ma ponceuse excentrique avec un grain 40 pour faire des transitions propres et je finis le tout avec du papier de verre 80 puis 120 Avant de monter les deux éléments de la massette, le fer et le manche, je squatte le touret à polir de Silouane pour donner un petit coup de propre au fer de sa future massette, toute propre toute belle. Je suis pas super habitué à utiliser cet outil, mais le résultat me plaît beaucoup. On sent la puissance et le danger du truc, mais le résultat vaut vraiment le coup. On passe à l'assemblage final avec d'abord l'insertion d'un premier coin, puis j'utilise un ciseau à bois pour fendre le manche dans l'autre sens et pouvoir y insérer deux autres coins. Le fer est bien sécurisé dans les deux sens, un peu d'huile pour protéger le manche, et voilà une massette comme neuve avec un nouveau manche biposition adapté à son maniement, des faces resurfacées et polies, moi je trouve le résultat plutôt pas mal. Beaucoup de choses à dire sur cet épisode, d'abord les fers. Comme vous avez pu le voir avec la meuleuse et un disque à lamelles, on peut très très vite rendre les fers propres, et dans cet épisode j'ai voulu eh ben, essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et pour ça, j'ai utilisé ma ponceuse stationnaire. Comme vous avez pu le voir, elle n'est pas complètement adaptée à ce genre de travail. D'abord parce qu'elle a des carters en plastique qui ont commencé à brûler et à fondre. Donc Tout ça, je les ai enlevés. Cette ponceuse stationnaire, elle est plutôt faite pour le travail du bois. Alors, elle est très très bien pour le bois. Par contre, pour essayer de réégaliser des fers de marteau, c'est pas vraiment l'outil adapté. Mon but était plus fonctionnel que esthétique. Je voulais remettre tous les côtés du fer de la massette perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Donc j'ai pris une face qui m'a servi de référence pour ensuite rendre perpendiculaire tous les autres. J'ai pas réussi à aller là où j'aurais voulu aller. C'est-à-dire il y a quelques petits défauts à droite à gauche qui sont vraiment minimes mais qui, moi, m'emmerdent un petit peu. La seule chose, c'est que je commençais à vraiment enlever trop de matière sur la sur le fer de cette massette et pour l'utilisation qu'on allait en avoir je pense que j'étais arrivé à peu près au bout de ce que je voulais faire évidemment dans les prochains mois je vais essayer de me fabriquer un outil qui s'appelle un backstand euh, que beaucoup de gens qui fabriquent des couteaux ont et qui justement sert à typiquement faire ce que j'ai essayé de faire avec ma ponceuse stationnaire la deuxième partie de cette construction bien sûr c'est le manche et là, j'ai essayé de changer un peu de méthode. Plutôt que d'essayer de trouver un bois, d'une essence qui pourrait se rapprocher de quelque chose, je suis allé à mon magasin de bricolage le plus proche. J'ai acheté deux manches de pelle qui sont en freine ou en hêtre. Je pense qu'ils sont en hêtre. En tout cas, ils sont adaptés pour faire des manches. Et sur un seul manche qui m'a coûté 3 euros, je crois que je vais pouvoir faire deux ou trois manches de marteau minimum. Pour ça, j'ai utilisé principalement des outils à main une râpe et une vaste ringue. La râpe, j'en reparlerai parce que franchement cette râpe là elle est géniale. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai fait en sorte qu'il y ait deux positions, une position rapprochée une position éloignée. Euh, et globalement je suis content du résultat. Je suis content du résultat et surtout ça me permet bah, de voir quels sont les outils qui me manquent. L'objectif était aussi bah, de redonner vie à ce fer de massette puisque le manche était cassé, il n'était pas du tout utilisé. Et je suis très très content d'avoir pu faire ça, et d'avoir pu refiler ça à Silwane pour qu'il puisse bah, lui donner une nouvelle vie. Voilà c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, comme d'habitude tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbus tipeurs qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent, ce qui nous permet de nous acheter du matériel comme par exemple les manches de pelle, que j'ai retransformé en manches de marteau.